Incroyable. M.V.P. of the video de l'Incroyable Nouvelle saison dit nouvelle formule. On va donc suivre des profils de personnes pour essayer de les connaître et surtout pour Peut-être leur donner les bons conseils pour améliorer à la fois leur profil. Le but, c'est ouais. que ces quatre célibataires trouvent l'amour. Let's go Je m'appelle Céline, j'ai 38 ans. Bonjour, moi c'est Benjamin, j'ai 28 ans. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 36 ans. Je suis Alexis, j'ai 25 ans. Incroyable MVP je... of the video de l'Incroyable moi j'ai adoré l'énergie, il est dans la curiosité, il est dans le partage, ouais. il est dans l'envie. On a tous les éléments de l'énergie qui va conduire à rencontrer l'amour. J'adore cette nouvelle section, hein. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. <rire> j'adore <rire> Est-ce qu'on découvre des nouvelles personnes C'est C'est incroyable